bon c'est bon à toi dominique bonsoir à, à toutes et à tous euh, nous sommes heureux de vous proposer ce soir des émissions euh, sur le centenaire du PCF une édition spéciale consacrée à la participation du grand révolutionnaire Ho Chi Minh au Congrès alors, nous de Tours alors de l'itinéraire politique euh, du, du patriotisme au communisme et nous évoquerons bien entendu, parce que cela va de pair pour comprendre le cheminement politique euh, de, de, de Ho Chi Minh et de même de voir le mûrissement de, du sujet colonial dans les rangs euh, du Parti communiste français nous, les questions coloniales telles qu'elles se posaient à l'époque dans une France qui sort de la Première Guerre mondiale, qui est encore à la tête d'un vampire. Et quand cette question se posait au sein de la société française et plus précisément au sein du mouvement ouvrier et des courants de gauche en France. Alors bien sûr, nous avons toutes et tous en mémoire cette photo de ce jeune délégué anamite, comme on disait à l'époque. Euh, prise lors de son intervention au congrès de Tours euh, où il se déclare en faveur de la troisième internationale et il deviendra de ce fait un fondateur du parti communiste français. À ce côté se trouve son ami Paul Vaillant-Couturier et effectivement il n'est pas très connu encore à l'époque euh, au Chi qui s'appelle Yen Akok et on, qui pourrait deviner que dans cette frêle silhouette, le révolutionnaire résolu qui conduira son pays à l'indépendance et qui, pour rappeler cette formule de Katab Yacine, a balayé la neige dans les rues de Londres, mais là, a aussi balayé deux puissances impérialistes. Euh, donc c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et assez étonnant, pardon. Et euh, j'ai proposé, je vous propose de reprendre des extraits de son discours euh, au congrès de pour introduire ce débat. Ce débat. Donc je vais vous citer quelques extraits. Je le lis. Depuis un demi-siècle, le capitalisme français est venu en Indochine. Il nous a conquis pointe des baïonnettes et au nom du capitalisme. Depuis lors, non seulement nous sommes honteusement opprimés et exploités, mais martyrisés et empoisonnés. Plus nombreuses que les écoles, les prisons sont toujours ouvertes et effroyablement peuplées. Tout indigène réputé avoir des idées socialistes est enfermé et parfois mis à mort sans jugement. On a fait mourir plusieurs milliers d'anamites et on en a fait massacrer plusieurs milliers d'autres pour défendre des intérêts qui ne sont pas les leurs. Le parti socialiste se doit de mener une action efficace en faveur des indigènes opprimés. Nous voyons, je cite encore, dans l'adhésion à la troisième internationale, la promesse formelle de donner enfin aux questions coloniales l'importance qu'elles méritent. Alors voilà, je trouve que c'est une, une introduction à notre débat de ce, de ce soir et je vais vous présenter euh, euh, nos deux nos intervenants. Monsieur l'ambassadeur du Vietnam, Nguyen Thiep, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté votre invitation et dont le père, je crois, était un compagnon de lutte de Ho Chi Minh et de Phan Van Dong et était emmené dans, dans le sinistre bagne de poulot Condor. Oui, exactement. Et je vous présente, mais est-ce nécessaire de présenter Alain Ruscio, historien, auteur de très nombreux ouvrages sur la colonisation française de l'Indochine à l'Algérie. Je ne peux pas citer euh, tous ces livres, malheureusement, parce qu'on en a beaucoup, mais je recommande l'un des plus récents qui est directement au fait de nos débats ce soir. Je ne sais pas si vous le voyez euh, beaucoup, mais voilà, je vous le cite c'est Oshimine, écrit et combat, paru l'année dernière aux éditions du Temps des Cerises. Et je vous recommande aussi euh, l'interview d'Alain Ruscio dans notre revue Cause commune consacré au centenaire, euh, Alain intervient sur euh, la lutte pour l'émancipation des peuples colonisés. Voilà, dans mes présentations, je crois qu'il y aura peut-être d'autres rappels de livres euh, par la suite. Voilà, je voudrais commencer par une question, Monsieur l'Ambassadeur, sur le, le premier cheminement de Chimine euh, Il quitte euh, son pays en 1911. Il a une vingtaine d'années, 21 ans. Et pourquoi quitte-t-il quitte le Vietnam Que vient-il chercher dans les pays occidentaux et aussi dans les pays colonisés qu'il va visiter Et quel était-ce que vous pouvez nous donner quelques, le moyen de comprendre un petit peu la situation Existe-t-il déjà des forces organisées contre la puissance, la puissance occupante au Vietnam Merci, merci Dominique pour l'introduction. Je crois que ce très en détail pour, ce, pour cette rencontre ou bien un, un, un, un, un, un, un, un séminaire sur Cochimi à la congrès de Tours. Tout d'abord, j'aimerais merci à, un, les organisateurs pour m'inviter à ce, je crois, à cette série de séminaires pour fêter le centenaire du Parti communiste français. Que je crois et je suis convaincu le Parti communiste du Vietnam, nous, avons, nous sommes très fiers que notre fondateur, Président Ho Chi Minh, a été aussi dans le concret de Tours qui euh, crée le Parti communiste euh, français. Et je crois que nous sommes dans la même racine et nous sommes dans le même, dans le même combat. Euh, pour la question que vous pouvez de, de donner, je, je crois pour parler de l'histoire, je vais laisser à Alain de me, de me compléter, je crois, beaucoup plus, beaucoup plus en détail. Mais pour le Vietnam, au début du 20e siècle, c'était déjà après l'arrivée, la conquête des de, de, de Français euh, du Vietnam, là. C'est déjà, il y a beaucoup de rêvons de paysans pour essayer de reconquérir l'indépendance du Vietnam. D'après l'histoire, c'est dans les années 10 et dans les années au début du 20e siècle. Il y a beaucoup de mal de, de, de, de révolte, euh, paysans qui est conduite non seulement par, euh, par les paysans, mais aussi par les membres de la famille royale, comme Kenvang, comme Tontët euh, le roi du de, de Vietnam et euh, qui a conduit aussi par des mouvements, euh, des, euh, conduit par les des, euh, intellectuels du Vietnam à l'époque. Il a deux noms très, très connus, euh, Phan Bo Châu et Phan Ching. Et tous deux, ils sont, euh, je, je crois que in, ces, ces trois figures-là et aussi des institutions armées par, par, par un leader des paysans comme des Thames dans le... Dans, dans, dans le nord ou bien dans l'infop, mais ce sont tous euh, des révoltes, des insurrections et aussi des mouvements qui n'arrivent pas à trouver de résultats euh, concrets. Il y a même des débats très euh, très très populaires et très larges parmi euh, à la société vietnamienne que où où on va où, où est-ce qu'on peut trouver la voie pour le salut national pour l'indépendance et c'est pourquoi à l'époque je me souviens il y a un mouvement conduit par Fanboy Chou qui propose qui s'appelle parc voyage à l'est c'est-à-dire qu'il envoie des jeunes au Japon pour chercher la voie pour comment comment le Japon il a il a il a réussi à, à, à protéger l'indépendance et a réussi aussi à moderniser son pays. Et Fan Tchouqin, il, il a aussi il a un grand espoir pour euh, la démocratie, pour la modernisation du pays pendant le, la période coloniale. Mais tous n'arrivent pas à trouver un, un, un résultat concret. C'est pourquoi, c'est l'une des raisons, je crois que c'est notre tradition, c'est notre... <coughs> Lutte que Ho Chi Minh est né dans ces, ces contextes-là. C'est pourquoi il a décidé de quitter le Vietnam très tôt dans les années 10 pour trouver une voie pour l'indépendance pour du Vietnam. Voilà, c'est. Et dans, sur cette, son premier départ à Marseille et sur son long chemin à plusieurs pays, et enfin, dans les années avant les années 1920, il retourne en France et à partir de là, il fait connaissance avec toutes les valeurs de la communauté française, avec les valeurs, la lutte euh, avec euh, ses amis français et surtout avec ses, ses amis communistes français. Il arrive au Congrès de Tours. Voilà, je crois que c'est vraiment… Je crois que Alain vous étiez mieux que moi pour passer de ce, cette période. pour avoir justement placé le, le, le cadre de ce que pouvaient être les luttes au Vietnam à cette époque. Et, et donc, je vais rebondir sur le fait de l'arrivée d'Ho Chi Minh en France, 1918-1919 à peu près. Euh, Ho Chi Minh est un patriote, ce n'est pas encore un révolutionnaire, ce n'est pas encore un communiste. Donc, quelles vont être les étapes, ces qu qu rencontres qui vont le déterminer à, à, à être membre d'abord de, de la SFIO et puis d'arriver au congrès de Tours comme, comme délégué Et à cette époque, déjà, comment perçoit-il la, la lutte anticoloniale en France, s'il y en a une déjà Est-ce que la question coloniale traverse les débats de la gauche française Alain, je te donne la parole. Il y a là, il y a là beaucoup, de, beaucoup de questions qui se croisent et qui sont complémentaires. La, la première chose que je voudrais dire, c'est que le, le, le parcours de N'aï Kouak au est un parcours qui est en même temps de continuation, et M. l'ambassadeur vient de, de le dire, et de rupture. Euh, C'est-à-dire qu'il il se, il se situe, il se situe dans, dans le prolongement des, des, des combats qui, qui sont d'abord... Plus pluriséculaire, pluriséculaire dans l'histoire du Vietnam et donc qui, qui date déjà d'une soixantaine d'années, puisque le, les premiers coups de canon contre la terre vietnamienne datent de 1856, donc euh, bien avant la naissance d'Ho Chi Minh. En tout, cas, en tout cas, il se situe donc dans cette con, continuation, continuité peut-être, euh, et, euh, et en même temps rupture. Rupture parce qu'effectivement, euh, il est très jeune, mais il a une très très longue expérience. Euh, C'est une chose qui n'est pas suffisamment connue. Lorsqu'il revient, il passe une première fois sur le territoire français en 1911 et il revient ensuite fin 1918, début, début, début 1919. Mais entre-temps, il a fait le tour du monde. Alors, non pas comme un, comme un touriste fortuné, mais il était dans les, dans les soutes ou dans les cuisines des paquebots des messageries réunies, et messageries maritimes. Et donc, à ce moment-là, il va, il va euh, avoir une expérience très longue. On a retrouvé sa trace... En Afrique occidentale française, dans les ports, aux États-Unis, à New York, à Boston, et ensuite à Londres. Donc, lorsqu'il revient en France, donc fin 1918, il a déjà une très expérience internationale, pas forcément politique, mais humaine, et il a connu la diversité de luttes, et en particulier, par exemple, la lutte des Noirs des États-Unis il s'était, auxquelles il s'était beaucoup intéressé. Donc, effectivement, la première chose qu'il dit lorsqu'il va arriver dans, dans les réunions du, du Parti socialiste SFIO et de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, c'est de dire que c'est la surprise de constater que les gens le respectent, l'écoutent et l'appellent « monsieur ». C'est déjà une chose qui, qui change par rapport au, à la réalité coloniale. Et puis, il va très vite s'intéresser beaucoup à la vie politique française, donc devenir un militant très actif du Parti socialiste, et puis évidemment, ben, nous sommes en 1919, la grande question, c'est la question de l'adhésion à l'international communiste. Et euh, Nguyen Nguyen Nguyen ne va pas devenir immédiatement euh, un, un marxiste livret, ce que je dirais. Euh, la, la question principale qui l'intéresse, c'est de savoir quel sera, quel sera le chemin de la libération du Vietnam. Et il dit à ses camarades socialistes, il dit, vous parlez de choses, que, de mots que je ne comprends même pas, impérialisme, lutte des classes, Dictature du prolétariat. Dites-moi qui est pour la libération de, des colonies. Et les, les militants lui disent, bah c'est la, la troisième internationale et en particulier les textes de Lénine. Et dit, bah voilà, c'est la, la réponse que j'attendais. Et donc c'est une euh, chronologiquement incontestablement le patriotisme a précédé l'adhésion communiste. Et puis ensuite, ensuite, bien sûr, il va y avoir la, la formation euh, livresque, politique, humaine au sein de, du, du jeune parti communiste dans lequel il, il militera du Congrès de Tours à l'été 1923. J'essaye d'être court dans mes réponses. Bien, écoute, euh, voilà, on va arriver donc euh, au Congrès de Tours. Ho euh, Chi Minh est délégué. Euh, il est peu connu encore. Euh, il est totalement inconnu même. Il est, il est le seul, euh, le seul représentant d'un pays colonisé au Congrès de Tours. Sa, son intervention est elle est la seule à poser la question coloniale, Oui. est-ce qu'il l'a entendu Alors, double bonne question, la première chose qu'il faut remarquer c'est que le congrès de Tours n'est pas un, un virage immédiat sur la question coloniale, il y a encore le poids des traditions du, du socialisme français qui avec la magnifique exception de Jean Jaurès, évidemment, mais en dehors de Jaurès, la, la, la grande majorité des militants socialistes ne s'intéressent pas à la question coloniale. Donc, euh, les gens qui vont élire les, les, les délégués au congrès de Tours eh n'élisent euh, pratiquement pas de colonisés, euh, n'élisent même qu'un seul. C'est une guenelle quoi A euh, remarquer, par exemple, que les fédérations d'Algérie ne délèguent aucun Algérien de, de souche, disons, euh, au congrès de Tours. Et donc, Otchimil va poser la pro, le, le problème, mais son discours est un discours qui est, qui est relativement euh, modeste, et il demande surtout à ses camarades enfin de s'intéresser au sort des, euh, des colonisés, et donc c'est à partir du moment où certains vont le, le, le soutenir, et pas, pas tous d'ailleurs, mais euh, vous avez raison Dominique de, de citer euh, euh, Paul Vaillant-Couturier, Paul Vaillant-Couturier va être le premier grand dirigeant national, euh, avant tous les autres, euh, à s'intéresser à la question coloniale et à, et à soutenir le combat. Mais ce combat sera sera difficile. Euh, il y a véritablement une période d'apprentissage qui durera en gros cinq années. Et pendant ces cinq années, euh, Beninquo aura le temps de publier. Alors, je vais essayer de, de publier ce livre qui est absolument magnifique. qui s'appelle Le procès de la colonisation française, qui est le premier que j'ai eu j'ai eu l'honneur de rééditer aux éditions du temps des crises euh, presque un siècle plus tard. Voilà. Donc, je, je termine là-dessus, mais pour dire que ce combat n'est pas gagné d'avance et n'est pas, évidemment pas gagné en 1920. Mais dans, dans le même temps, euh, on peut quand même se demander comment est reçue euh, la huitième condition sur les 21 posée pour l'adhésion à la troisième internationale, euh, qui ordonne quand même explicitement de soutenir en acte tout mouvement d'émancipation dans les colonies. Donc, il n'y a pas de, de tournant brusque au sein de, des, des, des progressistes et du tout jeune parti communiste sur, cette question, sur la question coloniale, justement ah Non, absolument pas. Absolument. Cette huitième condition qui nous, qui nous paraît aujourd'hui euh, D'abord très belle et ensuite stratégiquement importante pour l'avenir la, du communisme. Elle est, elle Il sera part... l'identification du Parti communiste par la suite dans son interim Oui, oui ben, elle, elle, cette huitième condition est totalement sous-estimée et n'est l'objet d'aucune discussion au moment du congrès de, de Tours. Bon, est, on n'est on est pas là pour, pour porter le jugement en moraux, mais de constater tout simplement que la question coloniale est totalement sous-estimée et qu'il va falloir, je le répète, beaucoup, beaucoup d'années avant qu'elles deviennent importantes, à défaut d'être centrales, dans la stratégie communiste française. On, on peut peut-être aussi expliquer euh, pourquoi euh, il y a quand même une, la, une, une forte propagande de, de, de la bourgeoisie, de, des partisans de l'Empire, et, et donc ça n'aide certainement pas au réveil de la, de, de, de la question coloniale dans les rangs euh, des communistes. Bien évidemment, le, le, le jeune parti communiste, c'est vrai, toutes les forces politiques baignent dans la société, et évidemment, euh, cette société est, est dominée d'une façon très très massive par l'idéologie colonialiste, par l'idée qu'il y a plusieurs races humaines et que une des races entre guillemets euh, est supérieure, à savoir évidemment la race blanche, et que les autres les autres races sont là quasiment pour pour servir euh, de, à cette race blanche. Donc euh, voilà le, le, le courant contre lequel le jeune parti communiste et, et d'autres, mais on, on, comme force politique, surtout le jeune parti communiste, et puis il y a des intellectuels qui bien sûr ensuite euh, rejoindront ou, ou feront un combat comparable, je pense aux au surréalistes, à André Breton, à Louis Aragon, à Paul-Éloire, -et etc. Mais euh, tout ça, c'est vraiment un contre-courant, et euh, si vous relisez la, la presse de l'époque, elle était quasi unanimement en faveur de, de, de la mission civilisatrice de la France. Vous avez montré tout à l'heure la, la, les lettres de la revue paria Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se construit après le congrès de Tours Il euh, y a quand même une organisation au sein du Parti communiste, comme vous l'avez rappelé, qui se, met, euh, qui se met en place. Euh, quel est le rôle de, euh, de à cette époque euh, Les liens qu'il prend avec euh, les autres euh, représentants des, des peuples colonisés euh, voilà comment, comment ça se... Voilà, il a une participation active à l'humanité. Comment ça se... Est-ce qu'il est qu va peser sur, sur le, le, le, justement, sur ce processus de prise en compte de la question coloniale Alors, va-t-il peser Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on se met en place une sorte de, de lobby interne au sein du PCF. Qui, qui donc joint un certain nombre de colonisés, parce que le, le nom bien sûr de Guenaïkoua qui est le plus connu, mais je tiens toujours à, à citer l'Algérien euh, Abdelkader Hadjali qui était également un homme extrêmement actif, il y a une jeune section coloniale qui va se mettre en place et puis il y a également une union intercoloniale qui n'est pas officiellement communiste mais qui est quand même dirigée par des communistes, qui va essayer de réunir euh, l'ensemble des colonisés au sens très large d'ailleurs, parce qu'évidemment les habitants de les Antilles sont, en font partie, les, les, les Malgaches, les, les Maghrébins, etc. Donc, c'est une union intercoloniale qui va faire ce, ce, ce travail, mais encore une fois, ce travail va être difficile. Et Ho chimin va réussir, par exemple, à imposer une tribune, de, une tribune coloniale au sein du, du, du, jeune, du jeune journal, enfin, il n'est pas jeune à ce moment-là, mais en tout cas, nouvellement communiste, l'humanité. Il y aura une tribune des colonies dans laquelle Ho écrira au moins une trentaine, une quarantaine d'articles, mais il se, il se battra également sur d'autres fronts. Et donc, euh, progressivement, euh, mais ça sera après le départ d'Hochimine, il aura semé beaucoup de, beaucoup de, de bonnes mm -hmm. graines, mais la, la, la, la mise en place d'une véritable politique anticolonialiste ne surviendra qu'avec la guerre du Riff à partir de 1925. Oui, on on pourra revenir tout à l'heure. Moi, j'ai veux dire que dans, dans un des, des articles de ce qui. Euh, me paraît assez novateur pour l'époque, c'est quand il insiste sur la complémentarité des luttes des ouvriers français et des colonisés. Et ça, je pense que c'est un, un, un pas aussi qui prouve aussi son, son, engagement, son engagement de plus en plus grand marxiste et communiste. Et donc, je voulais savoir aussi, je vais poser la question aussi à monsieur l'ambassadeur, je vais poser plusieurs questions. Je voulais savoir si, à l'époque, au Vietnam, il y a eu des échos de, des activités de Ho Chi Minh, est-ce qu'on a eu des échos de la, de la fondation du Parti communiste français et des activités, et des activités du, du, du, de Ho Chi Minh, euh, on a l'anecdote d'un appel du paria qui a été gravé sur une canne de bambou euh, afin de passer de village en village sans être remarqué, parce qu'il y a une très forte répression euh, contre tous les, euh, les résistants euh, vietnamiens de l'époque. Euh, là ça c'est une, une première question et ma deuxième question rejoint la, la première sur les, cette idée de complémentarité des luttes entre ouvriers français et colonisés est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi admis à l'époque euh, dans les rangs des résistants euh, vietnamiens le micro micro oui, merci. Les questions sont très difficiles pour moi parce que je suis d'une génération beaucoup plus après pour parler des événements qui sont au début du dernier siècle. Mais je me souviens ce qui est énormément, avait un écho énormément au Vietnam, c'est le procès. Est le, lui, il, est, il a déposé, le parce qu'il a participé dans solution des Anamites en France avec Phan Tchuchin et avec Phan Van Trường, Ce sont les premiers intellectuels vietnamiens qui sont formés en France et qui sont déportés aussi en France comme Phan Et il a signé la réclamation des de, de peuples anamites mm. à la conférence de Versailles. Ça, c'est un événement qui a eu un écho énorme au Vietnam. Parce right. que c'est un anamite en France qui réclame les droits du peuple vietnamien. À l'époque, on appelle Anamite, et qui a eu des échos non seulement pour l'administration colonialiste française en Indochine, au Vietnam, mais surtout, c'est la population. Et euh, c'est ensuite, avec le procès de la colonisation des de, de colonisés français, que Ho Chi Minh a écrit. Je crois que là, ce sont des, des, des, des, des, des, euh, des événements, des ouvrages, des, des documents. Qui ont euh, très bien reçu euh, en Indochine et surtout le Vietnam. Tandis que pour le Parti communiste français, la Fondation, on ne sait pas à l'époque, je, je suis convaincu qu'à l'époque, on ne sait pas que Ho Chi Minh un, un membre du Parti communiste français, mais c'est celui qui peut trouver, qui peut. Voilà, élever la voix pour le droit du peuple vietnamien. Et deuxièmement, c'est pour qui cherche pour l'indépendance du Vietnam. Et en fait, euh, je crois que Ho Chi Minh, parce qu'il trouvait, comme Alain Guisseau a dit, il a trouvé dans le socialiste, dans le parti socialiste, c'est un moyen pour appuyer. Son vœu, c'est de reconquérir l'indépendance du Vietnam et c'est pour, mais parce que le Vietnam était à l'époque, c'est un pays agricole, c'est un pays où la plupart sont tous des paysans, mais ce qui est, est créatif chez lui, c'est qu'il a trouvé dans le communisme, dans, le, dans les, les, les, les, les, les partis gauche français, tout ce qui pour appuyer, pour soutenir son vœu, son, sa, sa, sa lutte et son, sa, son combat pour l'indépendance du Vietnam. Et je crois qu'il a réussi à faire l'union entre non seulement les ouvriers, mais aussi les peuples colonisés, c'est-à-dire tous les travailleurs de terre, les paysans et tous ceux qui sont colonisés, qui sont victimes de, cette, de ce colonialisme. Et c'est... C'est pourquoi ce qui, au Vietnam, on dit toujours, au Chi Minh, ce n'est pas un under communiste, mais c'est un patriotisme. C'est dans son ADN de tous les Vietnamiens, dans notre tradition de, de millénaires. Alors, toujours, on essaye de protéger, de, de reconquérir l'indépendance. Toutes les fois, quand l'indépendance est menacée ou bien est euh euh, euh, attaquée par... Euh, les autres par les agresseurs. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais je crois que, Alain, vous pouvez nous dire que, <rire> beaucoup plus sur ce que, comment Ho Chi Minh était devenu sur la voie du Salut National. Il était devenu communiste et c'est lui qui a aussi, j'ai beaucoup souligné, c'est lui qui a fondé le Parti communiste du Vietnam et c'est lui qui a un organisateur, non seulement l'État ici, mais l'organisateur de, de, du Parti communiste du Vietnam. On va en parler tout à l'heure. Oui, oui, oui. Euh, merci. Là, donc, Alain, Alain, vous êtes interpellé là, sur ce, oui. ces questions-là. Est-ce euh, que, est -ce que justement euh, l'itinéraire politique va se confirmer lorsque Ho Chi Minh quitte la France et euh, part pour Moscou, où il sera au cœur donc, de la révolution euh, alors, si vous voulez, je vais déjà répondre à la question de, de monsieur l'ambassadeur et, et, et dire que cette, cette notoriété de nouvelle Hai au Vietnam n'est pas une, une invention qui a été faite a posteriori par, par, par l'historiographie qui aurait pu, et c'est arrivé souvent dans l'histoire, qui aurait pu broder, qui aurait pu enjoliver. On a la chance d'avoir accès aux archives et on constate qu'il y a beaucoup par exemple les archives de la sûreté française qui correspondaient donc à la police politique à l'intérieur de l'Indochine qui, qui constate qu'effectivement les revendications du, du peuple anamite euh, de, de ju juin 19, 1919 et puis ensuite le procès de la colonisation française de 1923-26 euh, pardon pour moi euh, 1926 euh, sont, sont euh, lues euh, par la masse des paysans qui est là, c'était un alphabète mais euh, disons que le bouche-à-oreille fonctionne on a ça dans les, dans, les rapports, dans les rapports de la sûreté, et j'ajoute qu'il y a une chose tout à fait succulente, c'est que euh, celui qui est, qui est, qui est devenu euh, général, mais que je n'appelle plus jamais général, qui s'appelle Raoul Salan euh, Raoul Salan euh, dans ses mémoires, je vous rappelle, son premier poste il avait une trentaine d'années, il était au Laos et il, il dit avoir eu entre les mains un exemplaire du procès de la colonisation française donc en 1932 33 donc c'est quand même très, très étonnant, et je ne vois pas pourquoi il aurait menti. Donc, donc cette notoriété existait, euh, et on, on a quand même mille, mille et une confirmations par les, par les archives. Euh, maintenant, pour parler de, de son parcours ultérieur, bah effectivement, il quitte la France en 1923, à mon avis pour, pour deux raisons. C'est déçu donc, quand même, assez déçu de ne pas avoir réussi à faire percer la question. Euh, voilà, c'est la, -ce oui, la, la première raison. Euh, il s'aperçoit que l'implantation que en quelque sorte de l'internationalisme et de l'anticolonialisme au sein du jeune parti euh, n'est pas, pas un combat facile et n'est pas un combat forcément gagné auprès de, auprès de, de tous les militants ni même de, probablement de tous les, tous les dirigeants. Euh, encore une fois, il y a des exceptions magnifiques comme celle de Paul Vaillant-Couturier. Euh, mais bon, euh, c'est non pas un sentiment d'échec, mais le sentiment d'un combat qui portera ses fruits plus tard. En 23, ça n'est pas gagné, Absolument évident. Et puis, ben, la deuxième raison, eh c'est que la, poli la police française pourchasse chasse Galaï qu'il a failli être arrêté euh, au terme du premier congrès du PCF. Je rappelle que le congrès de Tours était le 18e congrès de la SFIO et le premier congrès du PCF a lieu en, en décembre 1921 à Marseille, et l'huénaquois euh, qui est pourchassé par la police euh, et les, ses, ses nouveaux camarades le protègent et lui permettent de s'échapper. Mais vous voyez, il est en permanence sous la menace d'une expulsion, et expulsion, à l'époque, c'est retour vers l'Indochine, c'est une condamnation à mort. Donc il, il est obligé à un certain moment de fausser compagnie à la police et de partir. Partir où bah, Tout naturellement, c'est vers Moscou. Et effectivement, il va, il va quitter clandestinement la France et ensuite arriver à à Moscou en 1923, euh, été 23, pardon, et donc à partir de ce moment-là, il va, il va effectivement devenir un, un élément de l'appareil de l'international communiste, mais j'insiste pour dire qu'il n'a jamais, jamais été un dirigeant en vue de l'international, il n'a jamais été ce qu'on a appelé, avec un peu de condescendance, un apparatchik, il a été un homme de terrain, il était un homme qui effectivement, a participé au congrès, aux réunions internes, mais qui a surtout toujours voulu euh, lutter d'une façon concrète. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y avait la possibilité de quitter Moscou et de partir, mais de partir où ben, Nécessairement vers l'Asie. Il a fait des missions en Chine, évidemment, en Chine du Sud, il a fait des, des missions en Thaïlande, il a fait des, des, des missions à Singapour, euh, toujours avec la même... Euh, et, avec, et il a même fait une incursion au Laos, au prix au risque de sa vie, euh, donc toujours avec l'ambition de créer des cellules communistes un petit peu partout en Asie et préparer son retour, euh, préparer son retour vers l'Indochine qui n'aura lieu qu'en 1941. Et pendant cette période, cette volonté absolue de lier, je dirais, dialectiquement, lutte patriotique et lutte communiste lui vaudra bien déboire et bien des critiques au sein de l'international communiste, un certain nombre de gens, euh, euh, n'oubliez pas que c'est la grande période stalinienne et que les, les choses étaient dites étaient d'une façon extrêmement rigoureuse, pour ne pas dire dogmatique, euh, euh, bien des gens vont le reprocher d'être un, un nationaliste petit bourgeois et de ne pas comprendre que la lutte des classes va l'emporter. Donc, il tiendra, on risque parfois d'ailleurs d'avoir de, de, de véritables soucis, il échappera Purge, et donc ensuite il pourra se retourner vers son pays et imposer au bénéfice de la seconde guerre mondiale imposer sa stratégie de, de front patriotique au Vietnam. Mais on, on, on va on va on va reprendre là après son, son son passage par Moscou. Il y prend quand même une dimension internationale parce qu'il est quand même au contact d'autres euh, d'autres de représentants de, de, de, de peuples colonisés donc. Euh, tu, vous disiez qu'il que retournait euh, en Asie, il y retournait d'une façon assez dé définitive en 1924, où il s'installe à Canton. Et euh, là, il semble que s'ouvre une période très difficile. Euh, déjà, ses euh, liens avec euh, manifestement l'international euh, euh, communiste commencent un petit peu à, être, à, se, à se détériorer. Mm -hmm. euh, et on a, on a déjà euh, vu euh, un peu ça et je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, si euh, dans, cette, euh, dans cette période déjà, euh, comment on peut situer déjà les divergences de la stratégie avec les, entre le Ho Chi Minh et la Troisième Internationale euh, euh, Alain a déjà esquissé un petit peu cette... Euh, cette, ces, ces différences entre il est accusé d'être trop patriotique et pas assez euh, euh, lutte des classes euh, voilà. est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette question et, et, et voilà sur quoi ça va conduire effectivement vous avez parlé de la création du parti communiste vietnamien mais le premier parti communiste vietnamien ne dure pas très longtemps quand même donc voilà si vous pouvez retracer un petit peu tous les deux ces, ces, ces moments d'histoire qui, qui sont très importants pour comprendre jusqu'où on va aller et, et la proclamation de l'indépendance en 1945. Micro. Merci. Euh, je devrais vous dire tout d'abord, pour cette période, les relations entre le Parti communiste du Vietnam et avec l'internationalisme chez nous. C'est très peu informé, c'est très, très peu documenté. Mais d'après ce que je sais, ça, je, je vais parler de mon euh, propre opinion. C'est Ho Chi Minh parce que lui, c'est pour lui la priorité, c'est pour l'indépendance du Vietnam. et, et il, il, il, Parce que comme il est issu euh, d'une famille même lettrée au Mandarina, mais il est issu d'une province, l'une des provinces la plus pauvre, le plus pauvre au Vietnam. Il est au courant de tout ce qui est chez, les, chez, chez, chez, chez la population, surtout les paysans, la force la plus nombreuse, la plus comment, décisive au Vietnam. Et c'est pourquoi je crois que, comme Alain vient de dire, pour un Vietnamien à cette époque, au début siècle, il est parti du Vietnam pour le communisme. Il ne comprend pas complètement comme un ouvrier ou bien comme un français à l'époque. Et pour, pour lui, le prolétariat ou bien la, la lutte des classes, c'est quelque chose encore très vague. Mais pour lui, ce qui est concret, c'est pour l'indépendance. Tout ce qui soutient, tout ce qui appuie l'indépendance du Sénat, c'est bon. Et pour organiser euh, le patriotisme, qu'il soit ouvrier, salarié, paysan ou bien intellectuel. Mais qu'il soit organisé dans un parti pour voilà, lutter, pour conquérir l'indépendance. Et voilà, c'est ce qu'on a beaucoup, euh, je crois que ce qui est comme talent, comme succès Yu Chi Minh, c'est où euh, Alain vient de euh, retracer les années qu'il a envoyé, où il a très souvent euh, voyagé depuis Moscou vers les pays l'Asie, mais ce qui est très, très succès, et c'est je crois que le, le, le, le, le secret de, ce, de, de son esprit, c'est qu'il a réussi à, à créer des cellules communistes depuis, depuis, depuis l'histoire du pays, et il l'a très bien, voilà, parce que mon père il, a, il fait partie des jeunes vietnamiens qui sont partis dans les années depuis 20, 1926, 1927, 1928, pour participer au au, au, au groupe de, de, de l'association de, de la jeunesse vietnamienne révolutionnaire à Canton est formé par Ho Chi Minh. et ils sont tous des, des enfants des, des familles lettrées ou bien des terriens bien parce que ceux qui sont qui sont déjà une bonne éducation euh, à l'école primaire et à l'école à, à lycée même et c'est là-bas qu'il a réussi à, euh, à former des. des voilà, euh, à le, le, le, le communisme, léninisme aux, aux jeunes vietnamiens. Et de, à partir de là, il a formé euh, des groupes communistes de trouver les meilleurs parmi les, les jeunes à former des groupes communistes. Et à partir de, de, ces, de la création de ces groupes-là, alors, euh, il a réussi aussi à la fois pour unifier, pour regrouper tous les trois dans, un, dans le Parti communiste du Vietnam et à partir de là, de, de conduire, euh, de conduire la, la, la lutte pour l'indépendance depuis 1930 jusqu'à 1945. Ça, c'est une longue mais vraiment c'est la réussite du, du, du président Ho Chi Minh. Voilà. D'accord donc c'est ce, ce, ce premier parti vietnamien qui est créé en, en février 1930 et euh, sur un appel de Ho Chi Minh où on retrouve effectivement les grands les grandes luttes, la lutte nationale, il y a l'esquisse du programme économique et social, mais il y a aussi une, toute une partie économique et, et sociétale, disons-nous, euh, euh, dès, dès la création en 1930, créa, euh, on, réclame, on réclame la journée de 8 heures de travail, l'éducation pour tous et l'égalité hommes-femmes. Il y a assez peu de partis à l'époque qui mettent en avant cette revendication et je la donne parce que même, je la trouvais quand même super intéressante. Et pour, pour sur cette question aussi, Dominique, si vous permettez, Otumine lui-même a écrit beaucoup d'articles. Il a une activité de journaliste très, très dense. Il a écrit dans sa vie probablement plusieurs centaines, peut-être plus encore d'articles. Parmi lesquels, et en pleine période dont je viens de parler, pendant l'entre-deux-guerres, des articles sur le, la libération des femmes, ce qui était euh, quasi inimaginable euh, quand, on, quand on sait ce qu'était la situation de la femme dans la société précoloniale ou coloniale, coloniale vietnamienne, qui était bien plus difficile encore que la, la situation des femmes françaises, ce qui était déjà compliquée. Bien sûr. Et est-ce qu'on sait, Alain, à cette époque, donc, quand, quand euh, naissent ces divergences entre la Troisième Internationale et puis Ho Chi Minh et son parti Parce que donc le parti vietnamien va durer très peu de temps et va se reconstituer en parti communiste indo Et est-ce qu'on sait donc quelle est la position du parti communiste français Est-ce qu'il participe à ces débats, est-ce qu'il en a l'écho Est-ce qu'il se range euh, euh, aux côtés de l'international Il y a déjà quelque chose qui est quand même très très fort. On est quand même dans un premier pas où Chemin aussi affirme une certaine indépendance par rapport à la troisième internationale. Je ne pense pas que ce, ce débat ait été compris à l'intérieur du Parti communiste français de l'époque. Qui avait, qui avait évidemment d'autres soucis qui était un, un parti de, euh, extra, encore, rappelez-vous qu'on est en, à ce moment-là encore avant le Front Populaire avant les, la grande vague d'adhésion au PCF donc il est encore, il est encore un, un, un parti euh, très, très minoritaire et très il est actif mais très minoritaire. Donc je pense, je pense pas que le, que le, le, le PCF ait, ait eu connaissance euh, et même saisi les nuances qu'il y avait aujourd'hui avec le recul on sait effectivement que l'utilisation du mot Vietnam par Nguyen Nhaï et les congressistes de février 30, et l'utilisation du mot Indochine par les congressistes du congrès d'octobre 30, ça recouvrait effectivement une divergence politique, et c'est l'international qui a imposé le mot Indochine à la place du mot Vietnam. Mais pour tout dire, je ne pense pas que les communistes français aient pu avoir une une, une estimation de, de, de ce qui se passait peut-être peut-être y as-tu lu euh, lorsque euh, Ho Chi Minh a été en train de quoi qui a été libéré des prisons de Hong Kong euh, où il a été prisonnier pendant un moment ah. à Hong Kong bon, je passe sur les détails euh, il, a, il a très probablement à ce moment-là de nouveau rencontré euh, Paul Vaillant-Couturier qui était de passage en Chine et il est possible qu'il y, qu y ait eu un entretien euh, oral mais euh, on, on en a nulle nul trace et et Paul vaillant Coutourier rentrait en France, et je ne sais pas s'il en a, si a quelque part dans un dossier perdu des archives du PCF, quelque chose de là-dessus, mais moi je ne l'ai jamais trouvé. Et euh, donc ce qui est aussi un petit peu curieux, c'est euh, que la Troisième Internationale impose aux Vietnamiens qui viennent de créer... Un parti communiste vietnamien leur impose l'appellation la, la, de parti communiste indochinois, alors que l'Indochine est une entité totalement créée par le colonialisme. Bien sûr, bien sûr nous sommes d'accord. C'est euh, plus, oui, c'est une entité, d'autant plus qu'il y avait pratiquement pas de communistes laotiens et, et cambodgiens. Ça, c'est une, oui. une évidence. Donc, la, la, la grande majorité des des militants étaient, quasiment la, la totalité des militants étaient des, étaient des Vietnamiens. Mais donc c'est une époque où, euh, qu'est-ce qui se passe pour Ho Chi Minh Il est un peu en recul, il, il, retourne, il retourne à Moscou, il Alors, Il, il, euh, il et... est victime de nouveau d'un isolement, on peut, on peut pas parler d'une mise à l'index, mais il est victime d'un... Isole... Moi, je dirais sous, sous forme d'une expression populaire française que, que M. l'ambassadeur doit, doit bien connaître, à mon avis, est dans sa tête, a dû se dire « cause toujours, on verra bien ». C'est, À mon avis, si je peux résumer sa, son état d'esprit de l'époque, c'était de dire ça en attendant des jours meilleurs où c'est les théories auxquelles il croyait et qui, qui, est, qui se sont révélées les seules justes, euh, et finiraient par s'imposer. Elles finissent par s'imposer seulement dans le contexte particulier de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si on aura le temps d'y arriver. Oui, j'aimerais bien aussi de... parler, oui, oui j'aimerais bien aussi l'aborder, cette, cette question, parce qu'il y a euh, en, en Asie la montée du fascisme japonais. En Europe, la montée du nazisme. Donc, on, on, on revoit un petit peu ces questions sur euh, les questions des alliances, euh, les questions nationales. Euh, Est-ce que ça reprend le pas que comment, comment ça intervient justement dans, ces, dans la lutte du, du, du, des Vietnamiens contre l'occupant français bien, bien, euh... Un de mes interlocuteurs, <rire> monsieur l'ambassadeur, <le rire> ou voilà <rire> Je laisse Alain, la, qu'on <rire> <laughs> dit. Parce que j'ai pensé que le, le problème euh, à l'époque au Vietnam, ce n'est pas… Euh, il me semble que euh, l'Indochine euh, à l'époque, c'était créé par le colonialisme français, mais c'est… et même le Vietnam à l'époque, c'était divisé en trois régions, Merci. comme Tonkin, Annam et Cochinchine. Écoutez, il a un statut tout à fait différent et, et les trois groupes, les, les, les, les, les trois premiers groupes communistes vietnamiens, ils sont venus des trois régions là. Des trois régions, ils sont venus pour regrouper et pour, pour fonder le Parti communiste du Vietnam. C'est aussi à l'extérieur du Vietnam, c'est à Hong Kong. Et ces, ces trois groupes là, ça arrive dans leur tête, c'est le, le Parti communiste du Vietnam. Ce n'est pas le Parti communiste indochinois, mais peut-être après jusqu'à parce que je, je suis très peu documenté de toutes ces événements, de toutes ces décisions au de toutes ces expressions-là. Alors euh, euh, jusqu'au jusqu octobre 1930 que le parti euh, s'appelait euh, le Parti communiste indochinois. Et c'est aussi c'est la vraie la vraie histoire. Des, des, des communistes en Indochine. Et les communistes latiens, les communistes, communistes cambodgiens aussi, ils, pendant un certain période, ils, euh, ils sont dans le même parti communiste en Indochine. C'est voilà. ce que je apporter comme témoin de, de ce que j'ai appris. <rire> voilà. Si, si, si vous voulez, le, oui, si, si vous voulez le... le, le Nguyen Quoc revient au Vietnam, euh, les sources divergent un peu, soit dans les derniers jours de janvier 41, soit dans les premiers jours de février. Ce n'est pas, pas déterminant. En tout cas, euh, il revient avec l'objectif très clair de fonder euh, une ligue pour l'indépendance du Vietnam. Ça, je tiens beaucoup, hein, ce qui va ensuite donner en, en abréviation française, "Getmin". Min. Euh, je je, je n'ose pas prononcer la formule en vietnamien devant monsieur l'ambassadeur. Oui. Euh, on pour l'indépendance du Vietnam. Et il va euh, associer à ce combat une nouvelle génération. Et cette génération, bah, vous, vous la connaissez bien c'est Pham Van Dong, c'est Chung Chin, c'est Vong Nguyen Diap, euh, qui, sont, qui sont véritablement des, des jeunes gens. Euh, pour euh, Nguyen mais Nguyen à l'époque n'a que 51 ans. Il, a, il, paraît, il paraît avoir une vie exceptionnelle, il a vécu une vie de trois siècles, mais il n'a que 51 ans. Mais il va avoir autour, autour de lui des gens qui sont trentenaires ou qui ont 30, 30, 30 et 35 ans pour aller vite. Euh, donc, euh, et donc euh, ce combat va se mener au nom de la libération du Vietnam. Et le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh ne va pas prononcer l'indépendance de l'Indochine, mais il va prononcer l'indépendance du Vietnam. Là, là encore, Et évidemment, l'international communiste, qui d'ailleurs est dissout depuis 43, n'a plus aucun aucun moyen de de, de, de pression. Et d'ailleurs, le, euh, le le Kremlin fera, manifestera son, son sa, sa, sa mauvaise humeur en ne reconnaissant pas le, le gouvernement Ho Chi Minh euh, en, en 45. Il ne sera reconnu qu'en janvier 1950. Donc, vous voyez, le, le, là aussi, c'est un signe très, très net. Mais finalement, comme, comme a dit Fidel Castro lors de, son, lors de, dans de ses procès célèbres, l'histoire a tranché, l'histoire a jugé qui, qui avait la bonne stratégie. Oui, tout à fait. Et justement, donc, la proclamation de l'indépendance du Vietnam en, en septembre 44, euh, pardon, 45, oui. euh, est-ce que, comment, comment elle est reçue aussi, euh, et, et, et en France qui sort de, de la Seconde Guerre mondiale, et comment elle est reçue aussi euh, au sein des, des, du Parti communiste, euh, qui est le parti de la résistance à l'époque et qui est quand même très très fort euh, Est-ce que, euh, est que, est que les liens reprennent Est-ce qu'ils ont encore des liens avec Ho Chi Minh euh... Non, là je suis vraiment persuadé que les liens ont été rompus euh, au moment de l'interdiction du PCF. Euh, il pouvait y avoir évidemment des, des communistes qui étaient restés en Indochine qui pouvaient envoyer des informations par-ci par-là, mais les, les, les communistes n'avaient avaient, avaient pas de savoir ce qui se passait en Indochine et n'oubliez pas une chose c'est que le, le nom d'Ho Chi Minh qui nous paraît si, si, si, si évident aujourd'hui, euh, si populaire aujourd'hui et si connu aujourd'hui euh, est inconnu à l'époque puisque c'est seulement en 1942 qu'il prendra ce nouveau pseudonyme et lorsqu'il prononcera l'indépendance euh, euh, du Vietnam euh, du haut de la tribune à euh, Hanoï, euh, ou, euh, la tribune de la place Badin, euh, beaucoup, beaucoup de Vietnamiens se disaient, mais qui est, qui est ce Ho Chi Minh on le sait. Donc, a fortiori en France. Et donc, euh, pour répondre plus directement à votre question, euh, non, les communistes français ont mis au moins, je pense, deux, trois mois avant de savoir qui était véritablement la direction du, euh, du, du Viet Minh et donc de la République démocratique du Vietnam. Et c'est seulement à partir de ce moment-là les, les premiers communiqués euh, communistes ne sont, ne sont pas des. Euh, sur, sur la question du Vietnam ne sont pas des pages de gloire de l'histoire du PCF puisqu'il y a eu une, une sorte de, de, de sous-estimation euh, et même de, de, de, de, de, de dis, prise de distance avec les mouvements nationalistes, ça a été le cas dramatiquement en Algérie et ça a été le cas en Indochine, je parle bien pour cette période très précise des, des oui. deux ou trois mois qui ont suivi la proclamation de l'indépendance. Mais quand ça a changé. oui quand on, quand on se rend compte que le, que, que le président Ho Chi Minh est euh, le délégué du Congrès de Tour et un des fondateurs du PCF, je présume qu'à ce moment-là, euh, toute, la, toute la, la réflexion et, et, et la politique, le, le regard change sur ce qui se passe en Lorsque Ho Chi Minh viendra en France à l'été 1946, à ce moment-là, il y aura des, des relations humaines et politiques euh, très denses. Euh, et donc, là, avec une volonté commune d'éviter la guerre, malheureusement, cette volonté commune sera, sera balayée par les, les bellicistes. Et là, là, en, là le, le, le, le parti communiste, euh, à, à l'égard au moins de, de ces colonies euh, ex-Indochine, euh, euh, le, le, le regard se, se porte sur, sur la, la, libéralisation, la, la, la libération et l'indépendance de ces pays-là qui semblent quand même s'imposer. La proclamation de Ho Chi Minh, c'est une brèche dans l'empire colonial français. Ah, bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans le discours communiste français, autant le soutien à l'indépendance du Vietnam sera, sera clair et et à partir de, après cette, cette hésitation dont j'ai parlé, ça deviendra très clair ensuite, à partir de fin 1945, début 1946. Autant ça ne, ça ne sera pas le, le, le cas pour d'autres colonies, et je, je pense en particulier à l'Algérie, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais le, le cheminement communiste vers le, la, la, la reconnaissance de l'indépendance de, de l'Algérie la, et du, du mot d'ordre même de l'indépendance de, de, de l'Algérie sera beaucoup plus tortueux et, et sommet d'hésitation. De, de, les dirigeants de la lutte de libération nationale ne sont pas les mêmes, donc c'est plus compliqué. Bien sûr, oui, non mais je, je, je, <rire> jugement, je, je, non, mais je ne euh, porte pas de jugement. Non, mais je pose <rire> la question. <rire> Bien, je, je vais quand même me poser, là, on va arriver à peu près à la fin de, de, de nos échanges. Et, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez dire quand même que... Euh, L'expérience vécue par Ho Chi Minh en France euh, auprès des, des, des communistes des, des, des, de la gauche française, même si le parti était très jeune à l'époque, est-ce qu'il y a une influence particulière euh, dans l'exercice du, du, justement de la, de, la, de la lutte de libération euh, parmi les communistes vietnamiens quel est, le, quel est le regard qu'ils portent aujourd'hui en ayant les connaissances au jour de, enfin de, de, de, de l'époque, euh, en ayant la connaissance de comment s'est passé le congrès de Tours et, et, et de la lutte contre le colonialisme euh, Je crois que tout d'abord, Ho Chi Minh, euh, c'est en France qu'il a trouvé le chemin de, de, de l'indépendance du Vietnam. Mais c'est aussi, c'est par ses connaissances avec les amis de la gauche française aussi, des communistes français, que qu'il a trouvé, il a, a trouvé sur, pour que, pour que, voilà pour conquérir, reconquérir, reconquérir l'indépendance du Vietnam, mais grâce à ses à, à ses expériences, à toute sa vie qu'il a passée en France et tout ce qu'il a appris depuis depuis la France, depuis depuis la, la révolution française. C'est aussi, je crois que ça, c'est un point commun entre Ho Chi Minh et ses combattants, ses jeunes combattants. À l'époque, ils sont tous francophones. Et je crois qu'ils ont tous appris les valeurs de la Révolution française. Et c'est pas que le français qu'ils ont appris aussi le communisme et le léninisme. Et c'est ça, je crois que ça, c'est un facteur très, très important. Parce que, euh, et, et vous voyez que, euh, pendant. Toute l'histoire, en longue l'histoire du du, du, de, de, des quais du Vietnam, Ho Chi Minh, il a trou, trouvé toujours ses amis chez le Parti communiste français, chez la gauche et c'est aussi dans les, les ses amis communistes dans le monde. Et je crois que euh, de, de, de, de, par sa propre expérience, qu'il a participé au Congrès de Tours, au premier concret du Parti communiste français et c'est depuis là-bas qu'il a, qu a, qu a continué à, à, à, à définir, à trouver le chemin, comment, comment vous organiser tout le Parti communiste français, comment ah, vous venez comme communiste vietnamien, comment et jusqu'à euh, jusqu la voilà, création de la République démocratique du Vietnam à l'époque. Et si vous regardez toutes ces ces euh, <coughs> ces ces, in, ces interviews ou bien ces livres, voilà, ce sont à travers des amis français qu'il qu a qu'il a qu'il a eu des des des des des nets euh, euh, voilà euh, très des de traits que ça sa vie et aussi sur, euh, sur son travail comme tant que président de la République démocratique du Vietnam. Merci beaucoup Alain. Est-ce que, est que tu veux rajouter oh, quelque je, chose oui. Sur, sur Oui, sur... Moi, je pense que euh, si on considère que le, que le mouvement de libération nationale a été un des grands éléments, de, de, un des grands moments, un des grands événements de l'histoire du XXe siècle, je dirais que de, de facto, euh, euh, Ho Chi Minh est un des grands hommes du XXe siècle et je, je, je voulais euh, montrer à l'écran si je suis capable techniquement de, voilà, de montrer ah oui. la, la, la une de Time Magazine euh, en 1969 lorsqu'il est décédé euh, je voudrais dire que euh, tout, pendant toute une période Ho Chi Minh à l'égal de, de Che Guevara par exemple était, un, était devenu un symbole ou d'Angela Davis euh, était devenu un symbole de la de la jeunesse dans le monde entier euh, et ce n'est pas par hasard que euh, qu'il qu y a eu, à mon avis je ne tombe pas du tout dans le complotisme mais à mon avis il y a eu un, une volonté délibérée euh, d'une partie du monde occidental qui, euh, qui avait une, incontestablement une dent contre contre Ho Chi Minh pour essayer de l'effacer de la mémoire et que euh, le combat pour, pour rappeler ce qu'a été le combat de, de, de Chi Minh est un combat très contemporain parce que euh, nous sommes euh, même ceux qui sont ses ennemis, nous sommes euh, un peu les enfants de du monde tel que l'a voulu euh, au tunis. Mais j'aimerais juste un mot à, à, à ajouter à Alain que pour tous les communistes vietnamiens, tout le parti nous sommes tr toujours très fiers que mm Ho -hmm. Chi il a parti euh, il est parti très tôt du Vietnam, il a trouvé aussi euh, il a participé au congrès de Tours pour création euh, du parti communiste français et aussi le premier congrès du Parti communiste à Marseille. C'est là, c'est le lien, je crois que c'est, c'est non seulement ça, c'est comme le socle de lien de, de, de, de, de l'amitié entre le peuple vietnamien et le peuple français. Et je crois que ça, l'histoire a montré qu'abandon les différentes euh, euh, des hauts débats de l'histoire, les liens entre les deux partis sont toujours très, très étroits, très particuliers et toujours je crois que c'est là, c'est aussi une bonne base de notre euh, lien d'amitié de, de, et de coopération avec la France. Merci, Dominique. Bien, merci, Monsieur l'ambassadeur. Ce sera le mot de la fin pour notre merci. débat d'aujourd'hui. Merci à la Russio. Euh, merci d'avoir assisté à notre, à notre émission. Je vous rappelle, le, le prochain rendez-vous est le 12 décembre. Ça sera sur le PCF et les des expériences socialistes au XXe au, au siècle. Pardon. Euh, voilà, je vous souhaite euh, une bonne soirée et merci à nos invités. Merci, merci, merci et au revoir.